Salut tout le monde, c'est Winman, content de vous voir. Aujourd'hui, on va regarder euh, le résultat de l'agro que j'ai faite avec la lumière Spider Farmer, le modèle SF-1000. Vous vous rappelez très bien, on avait fait pousser 4 plants de wet panties dans une tente 2 pieds par 2 pieds, 5 pieds de haut. J'ai euh, fait le séchage, j'ai fait le curing, il euh, y a beaucoup de wet panties qui a été passé dans le H. Vous avez sûrement vu euh, dans ma story sur Instagram la photo de mon H que j'ai fait il y a environ 2-3 semaines. J'ai pas aimé mon wet panties. Euh, terreux, épicé. 3 sur 4 étaient terreux, épicé. Euh, le quatrième était épicé avec un petit peu de bleuet. Mais c'était vraiment pas bon. Euh, le wet panties numéro 3 ici, c'est ce qui me reste. Le reste, je l'ai passé dans le H, comme je vous ai dit. Euh, C'était le, le, le plus beau visuellement, celui qui avait le plus de tricônes. Euh, J'ai roulé un joint ici avec un coton vert, mais je ne l'aime pas. C'est dégueulasse, il n'est pas bon. Il buzz. Mais c est, c est pas, euh, ça n'a pas été un, un, un winner, un keeper. Les graines de cannabis de Wet Panties m'ont été données par Root Base. Euh, il s'était procuré, ces graines de cannabis-là, sur euh, BDK, génétique, BDK génétique sur Instagram, Blue Dream King génétique sur Instagram. C'était des graines régulières, donc on avait la possibilité d'avoir des mâles, une chance, parce qu'on veut pas de mâles ici à Winman. Euh, les mâles donnent des graines de pollen, des boules de pollen, et puis c'est pas ce qu'on veut, on veut vraiment des cocottes, des fleurs, et ça, c'est vraiment... La plante femelle qui donne ça. On est habitué à Winman à avoir des graines de cannabis féminisées, mais euh, c'était la première fois, donc c'était un cadeau de Rootbase. J'étais vraiment content d'essayer ça. Vraiment des plantes assez vigoureuses. Euh, je ne sais pas si c'était la génétique de Wet Panties qui était comme ça, mais euh, des plantes en santé. Et la grosse question qu'on veut savoir, euh, combien de grammes? Combien de grammes on a sorti avec la lumière SF1000 de Spider Farmer Avant de vous donner la réponse, je veux vous dire que j'avais fait un peu une expérience. J'avais mis mes plants au régime. Je pas beaucoup donné de nutriments à ces plantes-là. Euh, J'ai étiré euh, aussitôt que je voyais que les plants changeaient un peu de couleur vers le vert-pâle. Je donnais des nutriments. Je ne les ai vraiment pas nourris au maximum. Je les ai vraiment pas gavés. Je sais qu'on va comparer pas mal euh, grow des Wet Panties avec la lumière Spider Farmer SF-1000 à grow que je suis en train de faire avec la Vipar Spectra XS-1000. Mais il y a une chose que je voudrais vous dire, les deux gros sont vraiment différentes. Euh, grow avec la Vipar Spectra, j'ai nourri. J'ai nourri son pot régime et... La glow est dans une tente 3 par 3. Donc, la tente est plus grande. Donc, plus d'espace. Euh, la lumière XS1000 de Vipar Spectra n'est pas faite pour une 3 pieds par 3 pieds. La tente est trop grande. Mais, quand même, ça va peut-être donner un petit peu plus de grammes. Malgré qu'on a des problèmes avec le Pink -couch, Malgré qu'on a des problèmes avec le Glouki numéro 2. Euh, qui n'a pas d'air à vouloir grossir. Hein? On ne sait pas quest ce qui se passe avec ça. Donc, combien j'ai eu de grammes avec ma Spider Farmer SF1000 dans une tente 2 pieds par deux pieds que j'ai mis mes plants au régime. Ok, je ne les ai vraiment pas beaucoup nourris. 102 grammes. J'ai eu 102 grammes. Euh, le Wet Panties numéro 1, euh, 29 grammes. Le numéro 2, mon plus petit, 21 grammes. Le 3, 27 et le 4, 25. Donc, 29, 21, 27, 25. Donc, 102 grammes. Il euh, y en a qui vont dire pour 4 plans. Mais c'est vraiment 102 grammes dans une tente 2 pieds par 2 pieds. C'est vraiment comme ça qu'il faut parler. Parce que si on mettrait 4 plans en dessous de ma SF4000, ça serait pas 102 grammes. Ça serait beaucoup plus que ça. Donc, je sais que plusieurs d'entre vous vont peut-être être déçus de 29, 21, 27, 25 grammes. Mais je vous le dis, j'ai vraiment donné moins que la moitié des nutriments suggérés. Donc, j'ai vraiment pas beaucoup nourri, pas beaucoup donné de nutriments à mes wet panties. Comme dirait le show de boucan, Mark Tattoo Studio, santé, bonheur. Il est fort, man. Mais <coughs> <coughs> il est carré au bout, nos bottes, man. Oh man. Ah. Oh. Je ne peux pas croire. Il est fort pareil, man. Ceux qui n'aiment pas le goût, là, ils aimeraient le wet panties. On va regarder la cendre. Euh, on sait que Remo, regarde la cendre, Remo, un gros YouTuber, plus de 250 000 abonnés. C'est lui qui a la gamme de nutriments Remo. J'ai vraiment donné de l'eau euh, aux trois dernières semaines de mes plans. Euh, déjà deux gros que je termine, les deux euh, gros, j'ai donné de l'eau aux trois dernières semaines. Pas encore satisfait avec la cendre. Euh, ma cendre euh, grise foncée, blanc, euh, des grises foncée, grise foncées. On va voir, je prends une pof et je vous montre ça. T'as-tu bro? La cendre a tombé sous moi. Fuck. Elle s'est tout écrasée. Elle a explosé la cendre. Fuck, hein? Oh, ok, on va euh, faire attention à la cendre. Donc, comme je vous dis, euh, on va sûrement faire d'autres que la SF-1000. Euh, on va pouvoir donner plus de nutriments. On va pouvoir comparer. Euh, même moi, je vais comparer là, la XS-1000 de Vipar Spectra avec la Spider Farmer. Euh, les deux sont vraiment comparables. Mais... Il n'y a pas de main on va voir ce qui arrive, c'est la tente, c'est la tente qui donne un avantage à la vie de part spectra, plus d'espace. Mais j'ai quand même bien aimé ma grow de des wet panties, euh, mais c'est sûr que la génétique aide beaucoup, euh, c'est très important la génétique, on part avec la génétique. La graine de cannabis, si c'est de la marde, même si on a tout l'équipement, même si on est un master grower, si la graine de cannabis, c'est de la merde, tu ne pourras pas transformer ça en du 4A ou en un keeper. Un keeper, on sait c'est quoi chez Winman? Un keeper, c'est une plante qu'on garde, qu'on veut euh, garder en mer, on coupe des clones pour pouvoir refaire le même cannabis, la même variété. Pareil comme tous les cannabis à la SQDC, pourquoi qu'on a toujours le même pinko, de Raphaël, pourquoi qu'on a toujours le même goût dans les contenants de la SQDC. Mais c'est parce qu'ils ont des mères et puis ils les conservent plusieurs années. Euh, et puis ils coupent des boutures sur ces plantes-là et puis ils reproduisent la même, même, même cocotte. Là, je vais vraiment faire attention. Je vais vous montrer la cendre. Elle ne sera pas blanche, mais comme je vous dis, je, comme je vous disais tantôt, Remo regarde la cendre. Mais c'est pas tout le monde qui est convaincu de ça, hein? De, de, de regarder la cendre par rapport à, aux, aux nutriments. Euh, ça brûle pas la gorge, euh, ça brûle pas les lèvres. J'imagine que ça a été bien fait. Euh, pas mon le flush, mais plutôt euh, le leaching. On sait que le flusher. C'est vraiment donner une grosse, grosse, grosse, grosse, grosse quantité d'eau pour vraiment tout, tout, tout essayer de sortir les nutriments euh, par le bas avec le surplus d'eau. Ce n'est pas la technique que j'utilise pour enlever les nutriments. Euh, la technique que j'utilise, c'est leaching. Et c'est quoi le leaching? C'est donner de l'eau les trois dernières semaines de la floraison en espérant que la plante ramasse tous les nutriments qui restent dans la terre pour ensuite S'auto-suffire avec des nutriments qu'elle a en elle. C'est pour ça qu'à la fin, les feuilles en arrachent. Et puis, il faut regarder les tricônes, la couleur des tricônes, pour savoir le moment pour couper. J'ai encore échappé la cendre. Beaucoup de misère, désolé. Puis, je sais pas si il va en rester encore, Oui. À cause du cotte en verre, euh, le joint est plus court. En tout cas, je, je suis un peu déçu de ne pas pouvoir vous montrer la cendre, mais. Puis en plus, il est moins. J'en ai vraiment pas fumé beaucoup du web panty. Je l'ai fait en hache. Puis il est, il est moins fort que je pensais. Terreux, épicé, mais... Je pourrais bien dire terreux chocolat, mais c'est pas le cas. c'est pas le cas. C'est pas... Euh... J'ai une petite dose de chocolat, là, une coupe de jaune mais je me sais, hey, je commençais pas à dire au monde que c'est du chocolat, là, mince. Il n'est pas bon, man. Il n'est pas bon, man. C'est... Terreux, euh, épicé. Euh... Chocolat euh, Dolorama, pire que ça là man, c'est du chocolat pourri dégueulasse, c'est effrayant man, c'est pas évident de trouver du cannabis qu'on a, hein. c'est sûr que c'est difficile, mais euh, je suis très marrant man, man. j'adore faire pousser bro, j'adore ça, euh, toutes les variétés, tous les goûts sont différents, euh, Là, la technique que je vais faire maintenant pour le cannabis que j'aime pas, je le passe en hache. Et puis euh, je me fais des petits plombs, des petits serpents dans les joints. Et puis euh, ça gèle. Et puis c'est comme ça que je passe mon hache. Donc 102 grammes. On va faire un outro avec cette lumière-là pour pouvoir comparer. Comparer, à ce que c'était les wet panties qui donnaient pas beaucoup de grammes ou c'est vraiment le fait que j'ai vraiment pas donné beaucoup de nutriments? Euh, j'ai pas encore assez, j'ai pas assez poussé la lumière là, à son maximum. J'ai, la prochaine fois, on va essayer de faire ça autrement, euh, donner plus de nutriments et puis euh, peut-être faire pousser aussi des plants qu'on connaît. Mais en ce moment, j'ai seulement le couche-couche numéro un. Euh, C'est le seul plan que j'ai comme keeper. Euh, on ne le connaît pas ici à Winman. C'est un ami qui me donné ce plan-là. Je, je l'ai gardé. Euh, ça fait déjà six mois là, que, que j'ai... Euh, non, non. Euh, il me l'a donné en, en clone. Ça fait un an. Un tout au mois d'août. Ça fait un an. Euh, C'est sûr qu'après un an, là, quand, quand ça fait un an qu'on qu qu en fume, là. regardez, j'achève. Ah, j'achève, bro. Débile. Ça, c'est le cannabis que j'aime beaucoup fumer, que j'ai fait pousser, que j'ai pas euh, mis en hache. Euh, donc, le couche couche c'est ça, ça fait un an que j'en fume. Commence à être tanné. cette à être J'aimerais vraiment savoir un autre keeper. Euh, je l'ai gardé encore, le couche couche même si je suis tanné, parce que c'est quand même le meilleur euh, des cannabis que j'ai fait pousser. Il est meilleur que les perps, meilleur que les wet panties. Euh, meilleur que les Gorrius Gittles, euh, c'est vraiment le meilleur cannabis que j'ai fait pousser à date, donc euh, ça ressemble pas mal à ça, les wet panties, il euh, n'y a pas de keeper là-dedans, J'ai pas fait de clone à ça, c'est terminé, il n'y a plus de wet panties, euh, c'est pas bon, c'est pas bon. À moins que quelqu'un aime le terreux épicé, euh, ça va peut-être être un winner pour cette personne-là. Mais euh, après ce contenant-là, ce, contenant ce jar-là, jars en anglais, euh, après ce contenant-là, ce contenant, vase ce contenant, euh, ça va être terminé, WebPentays, malgré que j'ai encore des graines de cannabis, je pense, genre, il m'en reste 6. Euh, Root Bay, je pense qu'on avait donné 10. Donc... Euh, il meurt que je pensais. Il euh, était vraiment. Je l'avais fumé un après le séchage, avant le curing. Et puis.. Euh, je l'avais pas trop. Je l'avais pas aimé, je ne l'aime pas encore. Je l'aime pas encore. Mais euh, là, mon chum m'avait appelé. Il me disait hey, Tu viens-tu faire du H? Là, j'étais pogné, j'ai amené du wet panties. J'ai gardé le numéro 3. Et puis euh, Ça ressemble à ça. 102 grammes. 102 grammes. Ah, je ne veux pas dire quatre plans. C'est quatre plans, mais c'est vraiment dans une deux pieds par deux pieds. OK? Euh, 102 grammes de qualité quand même. Vraiment, euh, 102 grammes, là. Euh, un bon 102 grammes. All Donne un pouce à la vidéo. Donne un pouce à la vidéo si, si tu aimes ce style de vidéo-là. Euh, Écris un commentaire. Dis-moi ce que tu en penses. 102 grammes, euh, c'est vraiment loin... Des, des, des, de la quantité que j'ai eu avec la Spider Farmer SF-4000. Euh, mais si tu prends 102 grammes x 4, ça fait 408. Pourquoi je te dis x 4? Parce que dans une 4 pieds par 4 pieds, une tente 4 pieds par 4 pieds, euh, dans une tente 4 pieds par 4 pieds, c'est 16 pieds carrés. 2 pieds par 2 pieds, c'est 4 pieds carrés. Donc, il 4 tentes de 2 pieds par 2 pieds qui rentrent dans une 4 par 4. Donc, euh, si j'avais utilisé euh, la même technique, est-ce que j'aurais eu 408 grammes En tout cas, je suis un peu perdu. C'est peut-être le pote là, qui, qui est en train de m'écarter. Euh, non, je suis vraiment perdu dans la vidéo, bro. Là. Je ne sais plus ce que je m'en ai avec ça. Je t'adore. Je t'adore. C'est l'important. Winman, c'est la référence. Instagram, ça roule au bout, man. Va voir mes photos. Euh, T'as-tu vu la photo de, du pinkouche numéro 4? <rire> Va voir ça tout de suite. Mets un pouce aussi, un like sur ma photo du pinkouche numéro 4 de Instagram. Cinquième semaine de floraison. Alright. Peace.